Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape version 0.92 Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Nous utiliserons pour cela les filets de dégradés et également dans la fenêtre Objet, nous utiliserons les modes de fondu. Donc je vais tout de suite aller dans Fichier Nouveau. Je vais aller dans les préférences du document. On va choisir unité par défaut le pixel et là je vais mettre les dimensions donc de mon document en pixels et je vais rentrer les bonnes valeurs, c'est-à-dire une largeur à 1920 et une hauteur à 1080. Je valide, je ferme ma fenêtre. Je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus, je me mets, alors ici d'abord j'active le magnétisme par rapport au bord de la page. Je me mets ici en haut à gauche, je clique, je glisse jusqu'en bas à droite. Jusqu'à avoir les petites informations comme quoi... Mon élément est bien positionné au coin de la page. Je vais choisir une couleur noire, donc je clique là-dessus. Si ce n'est pas le cas si vous, vous cliquez là-dessus. On va faire apparaître la fenêtre fond et contours. On va sélectionner ici un dégradé radial. Donc lorsqu'on clique, on a un dégradé radial du noir vers un noir avec une opacité à 0. Donc on va mettre une opacité nous à, 250, à 100%, pardon. Euh, ici on va choisir une petite couleur bleue Donc, au centre donc je sélectionne ici euh, mon petit carré bleu et je vais ici Donc, euh, la roue est sélectionnée je vais choisir donc, une couleur bleue et je vais déplacer le petit cercle blanc ici à peu près à cet endroit là voilà euh, je clique ici sur le petit carré et je déplace ma couleur vers le haut alors je vais activer également ces différents paramètres de façon à déplacer mon dégradé radial bien au milieu ici euh, du segment alors je sélectionne cette poignée que je vais placer vers le bas un petit peu plus bas comme ça, j'appuie sur CTRL pour, que, pour rester bien à, à la verticale et si j'appuie sur CTRL et SHIFT et que je clique sur euh, ce petit rond ça déplace vous Voyez les deux, les deux poignées voilà, ceci étant fait, on va maintenant sélectionner toujours l'outil euh, créer des rectangles et des carrés. Là, on va faire un petit carré. Pardon. On va cliquer ici sur l'outil éditer les nœuds. On va donc convertir l'objet ici en chemin. Je vais sélectionner ce segment-là et je vais cliquer sur le petit plus pour rajouter, vous voyez, un nœud. Euh, là, j'ai deux petites flèches qui vont me permettre de réduire ici le segment. Donc, je clique sur la flèche, je glisse et j'appuie sur CTRL et sur Shift, voilà comme ceci, je vais déplacer ici euh, le, petit, le petit nœud vers le haut de façon à avoir à peu près un, un triangle, donc j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je clique ici maintenant sur l'outil créer et éditer les filets de dégradé. donc on sélectionne ici créer un filet de dégradé. Euh, nombre de lignes on va mettre 3, colonne 2, on fait bien attention d'avoir ici cliqué sur appliquer le dégradé au fond et je double clique sur mon objet. À ce moment-là, on a plusieurs petits euh, losanges euh, de couleurs. Alors, on va tout de suite sélectionner ici euh, ces différents euh, petits losanges de couleurs. On appuie sur Shift pour également sélectionner ceux du bas. Et on va leur appliquer <coughs> une couleur noire. Après, sur ces petits losanges à gauche, plus les petits losanges à droite, on va mettre une couleur bleue, Voilà, bon, comme ceci peu plus clair et on va déplacer ces petits nœuds de couleur donc pour cela on active ici euh, voilà ces différents euh, ces différentes options de façon à ce que lorsqu'on déplace ici les nœuds de couleur ils viennent se plaquer sur ma ligne là et on peut également bouger les ces petits euh, ces petites flèches de façon à, à bien les aligner sur le segment donc on va faire la même chose ici vous voyez hop la même chose ça je déplace là on déplace ici ces petites flèches alors c'est un travail un petit peu long mais vous voyez ça nous permet d'obtenir un petit effet sympathique qui va nous servir d'éclairage voilà, Tac. voilà. Euh, ceci étant fait on va déplacer donc cet objet au-dessus de notre rectangle de, de fond. Et on va aller dans « Objet » et on fait la, apparaître la fenêtre « Objet » et on va choisir ici « estampage de couleur Et vous voyez, on a tout de suite un éclairage assez intéressant euh, qu'on peut venir travailler. Donc ça, je vais le déplacer un petit peu vers le bas, hop, de façon à avoir une lumière pas trop uniforme. On peut même, bien sûr, réduire, voire à mettre une, une autre couleur. Vous voyez, de façon... Voilà. Allez, c'est pas mal. Donc, je vais déplacer cet objet un petit peu vers le haut. Donc, j'appuie sur CTRL. Donc, je clique sur mon objet, je glisse. et J'appuie sur CTRL pour le monter un petit peu vers le haut. Comme ceci. Euh, je vais déplacer ici le centre de rotation. Donc, euh, je n'oublie pas d'activer ici cette petite option. Et lorsque je clique... Une deuxième fois sur mon objet, j'ai mes flèches de rotation. J'ai mon centre que je peux déplacer. Donc je clique sur la croix et je le déplace vers le haut. Je duplique cet objet. Je vais réduire euh, la taille de mon triangle. Donc je clique sur la flèche et j'appuie sur Shift. Voilà. Là, je peux maintenant désactiver le magnétisme. Je duplique cet objet. Alors pour dupliquer, il y a plusieurs solutions. CTRL-D, on peut cliquer là-dessus ou aller dans édition Dupliquer. Je clique sur mon objet pour voir les flèches de rotation. Alors, hop, je mets un petit losange ici. J'en je mets un autre là. Je sélectionne cet objet, je le duplique et encore une petite rotation. Voilà. Allez, je duplique celui-là aussi. Ctrl D et je déplace. Euh, je vais l'agrandir un peu. Donc, je clique sur la flèche ici. J'appuie sur Ctrl Shift de façon. Alors, en principe. Ah, ouais. Alors vous voyez ça a un petit peu bougé, je vais devoir bien replacer ici mon centre, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà on va dire que c'est pas trop mal. On va, faire, on va passer en mode d'affichage sans contour, non juste contour pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça je vais l'agrandir un petit peu. Ouais non c'est pas mal, donc je clique, je clique sur la, la, la flèche ici, j'appuie sur CTRL et SHIFT. Alors en principe en faisant CTRL SHIFT, il devrait s'agrandir par rapport au centre de rotation, ce qui n'est pas le cas, peut-être ça doit être dû au, au mode de fondu qui perturbe un petit peu tout ça. Donc il faut bien replacer l'élément. Voilà on va dire que c'est bon, je sélectionne ici donc euh, tous mes éclairages. Donc je fais une grande zone de sélection, et je fais ici « Grouper les objets sélectionnés » ou « Ctrl-G ». On va agrandir un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Je vais dupliquer cet objet, donc « Ctrl-D ». Et je vais choisir, donc on a un groupe, et le, le groupe je vais lui, euh, lui mettre un mode de fondu en luminosité. Et je vais réduire un petit peu sa taille. Et je vais le tourner un petit peu. De façon à avoir un autre effet. Alors par contre, il faut que euh, les centres soient bien positionnés les uns par rapport aux autres. Donc j'active le magnétisme. Je zoome, je passe en mode d'affichage euh, contour, de façon à avoir quelque chose de, de très simple. Alors, pourquoi il ne veut pas Affichage. Alors, ça demande beaucoup de ressources, voilà. Donc, je vais bien placer ici, comme ceci. Voilà. Alors là c'est un peu perturbant de travailler avec, vous voyez, euh, avec ça là. Alors ce qu'on va faire, on va sélectionner no, notre, notre fond. On va le grouper, CTRL G, et on va créer un clone. Donc on clique là-dessus, ou ALT D. Donc notre clone va se placer devant tous nos objets, et on va s'en servir de découpe. Donc je sélectionne ici euh, les effets de, de lumière. Je les groupe. Je sélectionne ici mon clone, je fais un clic droit et je fais définir une découpe de façon à, voilà, à avoir quelque chose de, de beaucoup plus propre maintenant on va réaliser ici un, un cercle donc j'appuie sur CTRL SHIFT donc on va faire un cercle noir avec un dégradé radial donc comme tout à l'heure ici on va mettre une opacité ou plutôt un alpha 255 est-ce que c'est voilà, une opacité à 100% voilà. Avec l'outil ici créer et éditer des dégradés, on va rajouter euh, deux petits nœuds de couleur. Donc je clique une première fois. Donc là j'ai un nœud ici noir. Je clique une deuxième fois. Et là je vais lui mettre une petite couleur orange. Orange vif. Voilà. Je déplace un petit peu les nœuds de couleur. Voilà. On va placer notre objet comme ceci, on vérifie affichage mode d'affichage contour, on vérifie que notre cercle est bien placé par rapport au centre on va voir ici alors j'y arrive pas alors si on n'y arrive pas on va sélectionner ici Une petite règle qu'on va placer comme ceci. Tac. Alors on va activer le magnétisme. Voilà, je clique ici et je glisse pour avoir ma règle à l'horizontale. Et en principe maintenant, si je déplace mon cercle, voilà. Le centre du cercle est bien placé à ce niveau-là. Et on va changer ici dans objet le mode de fondu de notre cercle on va choisir estompage de couleur. alors on va placer ici cet objet dans notre masque donc pour cela on va dans édition couper ici on a un groupe de deux objets on va double cliquer hop et on va dans édition coller sur place et on a mis notre cercle dans notre masque on va dupliquer cet objet ctrl D on va jouer sur les flèches, donc je clique ici sur la flèche, j'appuie sur CTRL SHIFT. On va encore créer un autre cercle, dupliquer CTRL SHIFT et on déplace. Vous voyez, ça nous permet d'obtenir quand même des choses vraiment intéressantes. On va maintenant supprimer donc, euh, ici les guides, on n'en a plus besoin. On va dans Édition et supprimer les guides. Voilà, on va terminer le tuto en mettant un petit peu des, des petites étoiles donc pour cela on va dans calque on fait apparaître la fenêtre des calques ici notre fond on va créer un calque bah, spécial pour le fond hop donc le fond on va le placer derrière donc là on va mettre effet de lumière ici effet de lumière donc le fond on va le déplacer sur le calque du fond donc je clique sur mon fond je vais dans calque déplacer la sélection vers le calque vers le calque fond Hop. donc les effets de lumière vous voyez ils se trouvent bien sur ce calque on peut activer ou désactiver on va créer un autre calque qu'on va appeler étoile et sur lequel on va placer donc des petites étoiles alors pour faire les étoiles pour les simuler on va juste sélectionner un petit cercle Voilà, un petit cercle qu'on va mettre en blanc on va le mettre sur le côté euh, pour bien le voir moi j'aime bien utiliser un rectangle que je vais mettre à l'arrière-plan. Voilà, ici donc il euh, y a notre petite étoile, notre petit cercle. On va se servir, donc le cercle est sélectionné, on va se servir de l'outil pulvériser. Donc pulvériser en choisissant des clones, largeur 15, quantité 70, oui, c'est pas mal. Échelle en mettre 100%, rotation pas besoin vu que c'est que des, des cercles. Et on va cliquer et balayer comme ça notre curseur un petit peu partout, de façon à rajouter des, des, des petits ronds au-dessus de notre fond. Voilà, c'est pas mal. Donc là, vous constatez que les cercles sont vraiment beaucoup trop gros. Bon, l'avantage, c'est qu'on a utilisé un clone. Maintenant, si je zoome et que je réduis la taille de mon clone, c'est-à-dire de mon cercle, automatiquement, vous voyez, sur l'ensemble du document, toutes les, tous les petits cercles vont être réduits et on a tout de suite un, un visuel qui correspond à ce qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire un, un ciel étoilé. Voilà, je vais réactiver maintenant les effets de lumière. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Euh, N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.